J'avais besoin de commencer comme ça. Déjà, euh, oui, je sais ce qui doit passer par la tête de beaucoup quand ils me regardent parce que c'est flagrant. C'est flagrant, mais il fallait que je commence comme ça. Vous n'allez pas souvent me voir comme ça, mais il fallait que je commence comme ça. Il fallait que je commence comme ça pour euh, ne pas venir après me mettre comme ça et voir certaines personnes venir écrire certaines choses. Au moins, on part sur de bonnes bases. On est là. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, normalement personne ne me connaît. Je sais pas pour qui je me prends. Une personne ne me connaît. Je m'appelle Elsa. En vrai, j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que j'en avais besoin, j'en avais envie. Ça fait très longtemps que j'ai envie de filmer. Si je ne me trompe pas, ça doit faire deux ans et demi que j'y pense. Mais maintenant, c'est bon. La petite a grandi. La petite est prête à assumer sa vie. J'ai souvent envie de montrer certaines choses. Et maintenant, pourquoi ne pas montrer ça là? Vu que là, c'est mon espace, c'est pour moi, tout est à moi. Et bien Je vais tout montrer là peut-être pas mais beaucoup plus tout cas même parce que j'étais pas préparée j'étais pas du tout préparée euh, à supporter euh, ce que les gens allaient me dire à supporter les critiques à supporter euh, certaines choses mais à l'heure actuelle surtout que je suis beaucoup mieux entourée dans ma vie et j'ai euh, un cercle de vie beaucoup plus sain, si on peut dire ça comme ça, des gens sur qui je peux me reposer, des gens sur qui je peux m'appuyer, des gens sur qui je peux m'épauler, des gens qui peuvent m'épauler, euh, oui. Et je me sens beaucoup mieux avec moi-même déjà, je me sens beaucoup mieux parce que... Parce que si je suis comme ça, si j'ai pas de cheveux, c'est pas un choix pas une décision je me suis levé matin et puis j'ai dit bon là là tu vas aller te couper les cheveux non mes cheveux ne sont pas coupés ils sont tombés je n'ai plus de cheveux j'ai une maladie euh, qui s'appelle la pelade mais scientifiquement le nom c'est alopécie areata une maladie dont on va parler un petit peu plus tard donc peut-être la prochaine vidéo qui me fait tomber les cheveux, la pilosité, euh, mes cheveux, j'ai perdu mes sourcils et en vrai, depuis quelques jours, sincèrement, depuis la semaine, le week-end, depuis le week-end passé, aujourd'hui, on est le 19 octobre 2022 et depuis le week-end, si je ne me trompe pas, c'était samedi ou vendredi, depuis vendredi, depuis vendredi, euh, j'ai commencé à ah, non j'ai remarqué que je, je perdais mes cils. Déjà mes cils je les perds depuis depuis l'année la, dernière, j'avais perdu une partie qui ne se voyait clairement pas. C'était très peu visible et ça avait stoppé là. Maintenant, vendredi, je me mets devant le miroir, je pars à la douche et je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de cils, j'ai quasiment plus de cils, j'aimerais beaucoup partager ce qui m'arrive et voir un petit peu s'il y a d'autres personnes dans mon cas, parce qu'il y a des gens dans mon cas mais vraiment c'est super compliqué, quand tu es gabonaise, que tu as vécu au Gabon, avec ça qu'il n'y a personne en fait moi les premières filles ça fait juste quelques mois que j'ai commencé à suivre certaines filles euh, américaines et une française je vais très certainement là après pas, non pas aujourd'hui plus tard euh, et c'est là que j'ai vu en fait comment elles font je vois comment elles vivent avec elles la même chose que moi mais sincèrement ça fait juste quelques mois que je les ai découvertes on est en 2022 et ça fera le mois prochain, ça fera 7 ans que j'ai commencé à être malade. Que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Aujourd'hui, je vais mieux. Aujourd'hui, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Aujourd'hui, je suis très bien comme ça. Aujourd'hui, je sors comme ça. Sincèrement, ça fait juste quelques, quelques temps. Et ça fait même pas longtemps. Sincèrement, que j'ai commencé à me montrer comme ça. Je sors. Même s'il y a toujours des gens qui me regardent, sincèrement, c'est super compliqué le regard des gens. Mais je m'y fais très bien. C'était compliqué au début, mais aujourd'hui, je m'y fais. Quand je sors, je me dis non, là, tu regardes personne. Tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite, tu marches, tu sais pourquoi tu es dehors. Tu vas là où tu es censé aller et tu rentres chez toi tranquillement. Mais les gens me regardent, d'autres non. Sincèrement, il y a beaucoup qui ne me regardent pas. C'est tellement étonnant de voir comment les êtres humains sont. De voir comment les êtres humains réagissent, c'est super bizarre. Mais bon, aujourd'hui, ça va, ça va. Mais quand même, quand euh, j'ai remarqué que j'avais quasiment plus de cils ce week-end, ça m'a quand même fait quelque chose. Heureusement, je n'étais pas seule. Parce que je pense que si j'étais seule chez moi, je me serais mise à pleurer comme un bébé. Mais je n'étais pas toute seule. Et c'est par ça que je voulais revenir quand je disais qu'aujourd'hui je suis beaucoup mieux entourée, je suis avec des gens qui me, qui me portent vers le haut, <rire> je suis avec des gens qui me font me sentir belle, qui me font me sentir bien, c'est vrai que le plus important c'est de traverser, de savoir s'assumer toute seule, c'est très important, mais sincèrement, tout le monde n'a pas le même caractère, tout le monde ne supporte pas les choses de la même façon, et si tu vois que tu ne c'est difficile et eh ben essaye de voir autour de toi je suis en vacances en ce moment je reprends les cours la semaine prochaine c'est ma dernière semaine de vacances il fallait que je filme cette vidéo absolument il y a un bruit de camion qui passe je ne sais pas mais bon j'espère que ça ne dérange pas trop et je disais il fallait absolument que je filme cette vidéo pendant ces vacances sinon j'allais me sentir super mal après Ici, c'est plus facile. Ici, c'est beaucoup plus facile pour moi. Là où je suis, je ne suis pas à la maison, je suis en vacances. C'est beaucoup plus facile pour moi de sortir comme ça. Parce que on ne me connaît pas. Et je me dis des gens qui ne me connaissent pas, c'est pas grave. Mais euh, quand je vais rentrer chez moi, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je ne sais pas trop si j'aurai le courage de sortir comme Je suis déjà sortie comme ça chez moi. Je pars au supermarché, je pars euh, voir des amis je sors comme ça, mais je ne suis jamais à l'école comme ça, à dire que je pars en classe et que je m'assois comme ça. C'est ça, bon, j'espère avoir le courage ce semestre de le faire. J'espère, je ne l'ai jamais fait, j'espère avoir le courage ce semestre de me montrer comme ça. Il y a certaines filles à l'école qui savent que je suis comme ça. On se suit sur Instagram. On a nos on se voit les statuts euh, WhatsApp. Sur WhatsApp, je me suis déjà affichée comme ça plusieurs fois. Sur euh, Instagram, j'ai une publication comme ça. <rire> j'ai une publication comme ça. Donc euh, elles savent, mais à l'école, c'est moi, ne m'ont jamais vu comme ça. Donc je sais pas, je sais vraiment pas. Je vais essayer. C'est un défi que je me lance ce semestre d'aller à l'école, d'aller en classe comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Euh, à part ça, sur la chaîne, on ne va pas parler que de ça. On va parler de plein d'autres sujets parce que ma vie ne tourne pas autour de ça, bien sûr. mes vacances. Peut-être celle-là, je pourrais pas. Déjà qu'elles sont finies, je pourrais peut-être voler une journée. On verra. Non, mais c'est fini, c'est ça. C'est vrai que j'ai encore des choses à faire, j'ai d'autres activités, mais flemme. J'ai vraiment pas envie, genre, de profiter de, de mes vacances, d'avoir des souvenirs à moi et à moi. On verra, on verra après. De toute façon, en fin d'année, j'irai encore en vacances. Ou, oh, pour une interrogation, mais j'irai encore en vacances. Un truc qui est sûr. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'il y aura que des gens avec plein de bonnes ondes, de bonnes vibes et ça ira. Merci, à la prochaine.